de Gouvernement de marde. ce que je fait. Ils nous prennent vraiment pour des caves, hein? On le sait bien. Les groupes pharmaceutiques, eux, ils ont trouvé le vaccin contre le cancer. Puis on le sait bien aussi qu'ils nous vendent des pilules super chères tandis que des Advil feraient la même chose. Mais là, là... Là, c'est la goutte qui a fait déborder. Moi, là, j'adore la diversité. Oh ouais, je suis complètement pour l'intégration de la minorité visible. Tu sais c'est comme les handicapés, tu sais il faut les accepter, les aimer, tu sais c'est pas leur faute là, s'ils sont comme ça, comme les ethnies. Mais à un moment donné là, trop c'est trop. Hein? C'est notre pays, on est nés ici, mais c'est à nous autres. T'sais, pas de notre faute, là, si on est dans un pays de marde. <rire> OK, là, je suis pas raciste. Mais, quand ça empiète sur nos privilèges, là, tu sais, on ouvre nos frontières, puis tout ce que ces immigrés-là, ils font, ben c'est voler nos ressources. Mais ben, je vous l'avais dit, hein? Bravo, les carnivores! <rire> J'espère que vous êtes fiers de vous. On vous l'avait dit pourtant de manger vegan puis sans gluten, c'est à boire. Tous vos animaux, là, ben ils boivent ben trop d'eau. Franchement, faire pousser des légumes exotiques en Amérique du Sud puis les affaires importer ici, là, bien, ça, commence, ça consomme bien moins. Hein? Puis grâce aux nouveaux pesticides, là, ben on n'a même plus besoin de tant arroser les plantes que ça. Il vit quasiment en dessous du soleil. Mais bravo, hein? Bravo! <rire> Juste parce que vous voulez absolument votre steak de poulet, là, ben nous on n'a plus d'eau. La sécheresse est tellement intense dans mon quartier que j'ai même pas pu laver mon char, elle se dit. incapable de laver mon char pour une durée indéterminée. Encore heureux que j'arrose mon gazon à chaque nuit. Fait encore une fois, bravo les champions.